Et hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo à vie sur Halo Infinite Et eh bien voilà 6 ans qu'on attendait la suite de Halo 5, et eh ben on l'a enfin Alors euh, qu'est-ce que j'ai pensé, hein qu'est-ce que j'ai ressenti en jouant à ce Halo Alors il y aura une première partie de vidéo sans spoiler et une deuxième avec spoiler Alors partie sans spoiler, euh, tout d'abord je veux préciser que j'ai fait une première fois la campagne En prenant euh, mon temps, en faisant tous les objectifs secondaires en cherchant les collectibles, euh, voilà, enfin, je fais une première run qui a duré je crois euh, près de 20 heures avant de la terminer, puis une seconde run où euh, là par contre j'ai complètement rushé la campagne, et là je trouve qu'elle avait euh, une saveur euh, totalement différente de la première run où on prenait son temps. Déjà je dois dire que l'aspect open world, moi je suis conquis, euh, de... alors de base j'aime beaucoup les open world, euh, pour Halo Infinite j'attendais de voir, et au final pour moi c'est un gros oui un gros oui parce que euh, tout ce que j'ai toujours adoré dans les Halo c'était les grandes missions ouvertes, alors là au final il n'y a pas vraiment de grandes missions ouvertes à proprement parler, c'est vraiment l'open world qui prend ce rôle là puisqu'on a des missions qui sont au final euh, assez couloirs au niveau des missions principales. Mais voilà, le côté open world euh, palie complètement à ça, et euh, moi j'ai vraiment adoré. Alors euh, oui, on n'est pas sur des objectifs secondaires euh, de folie, c'est des objectifs secondaires qui sont toujours un petit peu les mêmes, les collectibles euh, on commence à connaître avec le temps, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, mais ça permet de prendre son temps, de donner une raison d'explorer le monde ouvert, de passer du temps dessus, et moi ça m'a euh, bah, tout simplement beaucoup plu, Puisque bah, quand on adore l'univers de Halo, je pense que tout le monde apprécie le fait de pouvoir se balader dans ce monde là. Même si voilà le côté open world c'est un parti pris, c'est un type de jeu à part et il faut aimer. Euh, certains joueurs de Halo n'auront sans doute euh, pas forcément le même plaisir à tout explorer en open world. Mais je trouve quand même qu'il s'en dégage un sentiment de liberté. Et moi c'est le premier point que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu. Pour continuer sur les points positifs, moi j'ai adoré la direction artistique de ce jeu. Je trouve que euh, tout est beau, tout transpire à l'eau, vraiment, et ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça comme ça. Alors je suis un peu triste de voir partir l'armure du Chief de 3.43, le design de Cortana je le trouve pas fabuleux, mais c'est vraiment les seuls points où j'aurais quelque chose à redire à ce sujet le fait de retrouver euh, le design des élites qu'on avait avant, qui me manquait mine de rien, on retrouve les grognards euh, vraiment, euh, à la sauce Bungie, qui racontent des conneries mais H24, je crois qu'il n'y a aucun halo où les grognards racontent autant n'importe quoi, et je trouve ça génial, en fait on retrouve vraiment, bah, un peu cette sens de ça me fait un peu mal de dire ça comme ça mais je trouvais que 343 s'en éloignait peut-être un petit peu trop à certains égards alors là on est quand même sur quelque chose de trop timide je trouve par rapport à la prise de risque sur euh, tout un tas de sujets mais quand même force est de constater que on est sur un halo on kiffe halo et ça reste je pense ce jeu un énorme appel du pied aux gens qui qui avaient adoré les Halo de l'époque de, de Bungie. Et qui s'en se, sont éloignés. Depuis que 3.43 a repris la licence. Le but de jeu c'est clairement d'appeler ces personnes là. Mais je pense quand même qu'en tant que fan de Halo. On ne peut que constater que c'est franchement une réussite. Et alors... Pour parler aussi du design for honor. je trouve mais que c'est extraordinaire, franchement c'est le plus beau design Forerunner qu'on ait jamais eu, alors j'adorais la vision du design for d'Halo 2 Anniversary, surtout d'Halo 4, bah là franchement c'est encore mieux, il y a des missions mais c'est vraiment une tuerie, franchement c'est une tuerie et il me tarde qu'une chose c'est qu'on puisse les relancer dans l'ordre qu'on veut pour pouvoir les faire encore et encore parce que l'ambiance elle est juste folle quoi. Enfin, dernier point avant d'attaquer la partie avec spoiler, hein, on va parler de l'intrigue, alors je vais pas trop m'étendre pour éviter d'en dire trop, mais personnellement, euh, je suis assez mitigé à ce sujet-là, puisque le problème que j'ai, et de toute façon, euh, le problème que j'ai eu avec cette campagne, c'est le problème que tout le monde a eu avec, hein, c'est qu'au final, on la termine et on reste sur sa fin. Je trouve qu'elle ne tient pas euh, bah, les, les promesses qu'elle annonçait, euh, je trouve qu'elle ne va pas assez loin et surtout euh, ben, c'est quelque chose qu'on ressentait beaucoup mais on a encore une fois un reboot de l'intrigue d'Halo 4 et d'Halo 5 et je trouve que ça commence à faire beaucoup un troisième reboot de l'intrigue à un moment il va falloir vraiment y aller. Alors bon, là Halo Infinite il s'engage sur une très longue durée, j'ai l'impression que les avis sont assez euh, unanimes sur le fait que ça, ça démarre beaucoup de bonnes choses, donc j'ai vraiment espoir que 3.43 enfin développe une intrigue et ne cancelle pas tout encore une fois, parce que là je trouve que ça commence à faire beaucoup, et au final je suis mitigé pour euh, cette raison, c'est que pour moi c'est vraiment une mauvaise suite à Halo 4 à Halo 5 c'est pas ce que je voulais comme suite à Halo 4 et Halo 5 au final surtout Halo 5 n'a aucun impact sur Halo Infinite et je trouve que c'est franchement dommage maintenant si il s'engage réellement sur cette intrigue et qu'il la développe réellement eh ben ça sera peut-être un mal pour un bien et au final dans plusieurs années on sera vachement content parce qu'on aura quelque chose de complet de cohérent mais pour le moment, je trouve que ça fait réellement défaut. La campagne n'est pas mauvaise. L'intrigue qui est lancée n'est pas mauvaise. Moi, ça me plaît beaucoup. Maintenant, et eh ben... Voilà. C'est Encore une fois, ben, on attend la suite. Et ben voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Alors, il est temps de passer à la partie avec spoiler. Parce que j'ai peur d'en dire trop dans la partie spoiler. Et de gâcher l'expérience de certaines personnes. Donc, si vous n'avez pas terminé la campagne... Fuyez parce que ça va spoiler sec. Alors, concernant euh, l'intrigue de Halo Infinite, pour moi, euh, voilà, il y a certains problèmes, notamment au niveau du personnage du Major et de Cortana, il y a certains éléments de la campagne qui, pour moi, ne vont tout simplement pas. Alors, j'ai envie de commencer par le personnage du Master Chief. Euh, C'est-à-dire que depuis Halo 4, on a vraiment le développement de la... Thématique de la dualité homme-machine avec une Cortana qui était beaucoup plus humaine qu'un Chief alors que c'est une machine et le Chief passait pour une machine alors que c'était un homme. C'est quelque chose qui était très développé dans Halo 4, beaucoup moins dans Halo 5 puisqu'on passait plus sur un débat autour de l'IA, et où commence la conscience, où s'arrête-t-elle, est-ce que c'est moral de construire des IA pour qu'elles meurent après, est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir un libre arbitre, enfin... Bref, c'était Il y aurait une vidéo à faire là-dessus, je trouvais que c'était un débat qui était tout simplement anachronique avec l'univers de Halo, qui était hors sujet, et surtout euh, suite à Halo 4, qui ne faisait pas réellement sens. Bon, de toute façon, Halo Infinite euh, oublie complètement Halo 5, donc euh, Halo Infinite, c'est la suite de Halo 4. Une fois ceci dit, euh, en fait... On le sent pas, pour moi, c'est-à-dire qu'on on sent que le Master Chief est littéralement traumatisé par, euh, par la perte de Cortana, par sa mort, par le fait qu'il n'ait pas réussi à la convaincre, et ça je trouve que c'est très très bien fait dans la première moitié du jeu, et globalement la première moitié du jeu je la trouve excellente pour ça. Maintenant ça part en sucette dans la deuxième moitié du jeu, il se comporte comme une machine tout le temps, mais il tient justement le, le même discours que Lasky a pu lui tenir à la fin d'Halo 4. Quand on a la scène à la fin de Pelican Down où euh, Echo 216 euh, craque et euh, lui dit que bah, en fait il est pas pilote, euh, il est Presta et, et il sait pas ce qu'il fout là et que c'est un imposteur, le Chief essaie de lui remonter la morale en lui disant ah mais c'est justement le fait de faire des erreurs qui fait de nous des hommes et il, il lui dit comme un robot j'ai trouvé que ça sonnait tout simplement faux, j'ai trouvé ça niais et que ça sonnait faux. Il se, il se comporte littéralement comme une machine pendant toute la campagne et il tient justement ce discours. Pour moi, ça sonne pas. Enfin, ça sonne pas bien. Ça, ça colle pas au personnage. Le fait aussi qu'il soit prêt à supprimer The Weapon, je trouve que ça a à voir une bonne chose et une mauvaise chose. En fait, c'est logique par rapport à son traumatisme de voir qu'il est prêt à aller jusqu'à la supprimer euh, parce qu'il a peur qu'avec The Weapon il se passe la même chose qu'avec Cortana. Ça donne réellement de l'impact, ça montre à quel point il est traumatisé. Alors, il y a des petits gestes quand il y a des Spartans qui sont morts et tout, on se dit « waouh, il le respecte et tout, c'est bien ». Mais c'est anecdotique par rapport au réel développement du personnage. J'ai trouvé totalement ridicule le respect de la mort d'Escarum. Et pour moi, le pompon, c'était ben, voilà, la, la mort définitive de Cortana en fin de campagne. Euh, Cortana qui reprend euh, son design d'avant qui reconnaît que bah, en fait, la création euh, d'une IA, euh, d'une copie d'elle, comme elle le pressentait dès Halo 4 d'ailleurs, bah, c'était la seule solution, elle lui donne sa bénédiction pour aller avec le chief, mais j'ai vraiment du mal avec ça, on parle quand même de la Cortana qui vient de détruire euh, Dwasak, avec euh, potentiellement des milliards de personnes qui n'ont rien fait, hein. elle était en guerre avec Atriox, mais le fait de détruire la planète natale des Brutes, enfin c'est d'un extrémisme, mais c'est un truc de fou quoi elle a tué tous les Spartans qui sont quand même les frères spirituels de John et ça va elle est en paix avec elle même on retrouve la cortana d'avant euh, le fait qu'elle valide l'existence de the weapon que qu'elle avait raison pour moi c'est un truc cortana elle peut pas reconnaître ça c'est pas possible parce que justement euh, le, la création de ce weapon ça donne complètement à raison à la cortana d'allocat pour autant le fait de complètement casser ce traumatisme et puis euh, à la fin du jeu tout va bien tout le monde il est content mais bah, je trouve ça un peu dommage je trouve que c'est vraiment du fan service pour du fan service et euh, c'est un peu le, le gros point d'ombre que je peux avoir euh, sur le scénario de Halo Infinite. J'ai aussi beaucoup de mal avec le personnage d'Escarum, je trouve que dès le début de la campagne on n'y croit pas, et même à la fin on n'y croit pas. Euh, déjà sa présentation, euh, « Laissez-moi vous compter ma légende », je trouve ça ridicule. qu'avant ça on avait Atreox qui casse des culs, mais H24, dès qu'on le voit il transpire le respect, il, il est beaucoup trop charismatique qu'Atreox, c'est un truc de fou, et on nous met un escaromp pendant toute la campagne qui se veut le successeur d'Atriox, mais qui n'a pas du tout n'est pas du tout euh, le même charisme la même prestance qu'un Atriox. Il, il prend Harbinger de haut comme si euh, c'était euh, un de ses sous-fifres et tout, pourtant dès qu'elle lui dit quelque chose, euh, il écoute son broncher, il déploie les troupes là où elle veut, euh, voilà. Et euh, même le combat final euh, avec lui, c'est un combat qui est déloyal, où il prend euh, notre ami en otage, euh... voilà, enfin, c'est un personnage qui passe son temps à parler, parler, parler, et même The Open, elle se, se fout de sa gueule hein, dans la mission avec les canons, à la fin, euh, pas d'escarum, je serais presque déçu. Alors, c'est très drôle, mais euh, quand euh, le méchant principal du jeu, on se moque de lui tout le temps, bah, ça enlève quelque chose, et pour moi c'est quelque chose qui manquait dans Halo Infinite, c'était un, un vrai méchant. Et moi c'est quelque chose qui me faisait dire dès le début, ben, bah, euh, Atreox il est pas mort en fait, il peut pas mourir off caméra, comme ça on peut pas nous le remplacer par Escarum, en plus Escarum il canne à la fin, c'était téléphoné ça depuis le début, et euh, bon bah voilà il peut pas être mort Atreox, et je suis persuadé qu'il est pas mort. Alors on peut parler de la scène post-générique, euh, Enfin, légendaire il y a une date qui s'affiche en bas, euh, je me suis pas renseigné si cette date elle était euh, antérieure ou postérieure à Halo infinite, donc euh, je... tout le monde dit euh, ah mais il est pas mort on le voit à la fin, euh, alors c'est totalement possible hein, Ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit pas mort Mais euh, ça, ça reste à voir quand même Ça reste à voir parce qu'il y a encore énormément de mystères Autour de Halo Infinite Et c'est à la fois à sa force et son plus grand défaut Donc euh, bah j'attends de voir Enfin dans tous les cas pour moi il n'est pas mort C'est évident et c'est une très bonne chose d'ailleurs Mais finalement voilà C'est quelque chose qui manque un petit peu dans ce Halo Infinite C'est un réel antagoniste Et c'est là où on voit qu'Halo Infinite C'est le premier épisode de toute façon C'est juste un épisode c'est que ça, peut pas, ça pouvait pas être le grand méchant, c'était évident. Un truc, s'il pouvait pas être mort, il y avait forcément quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est... Voilà, t'as un peu, un peu un souci pour moi aussi. Maintenant, voilà, on parlait de l'intrigue. Euh, je trouve un petit peu dommage qu'on n'en apprenne quand même pas plus sur les éternels que Despondent Bayer euh, meurt aussi vite, finalement, elle a le temps de rien dire. Il euh, y a beaucoup de trucs super intéressants, super mystérieux. Alors, de toute façon, voilà, c'est... Les intrigues sur les Forerunners, les précurseurs et tout, c'était quelque chose de super mystérieux. Je trouve ça vraiment super intéressant. Euh, la trilogie Forerunners, je... enfin vraiment, c'est des bouquins qui étaient extraordinaires. Allocat, j'ai trouvé très très bon pour ça. Et là, avec Halo Infinite, je suis vraiment conquis par le côté euh, mystère, lore et tout. Enfin, vraiment, je suis extrêmement fan. Pour autant, à un moment, c'est quand même bien d'avoir des réponses, quoi. Et ben, on n'en a pas assez. C'est-à-dire que les éternels euh, qui sait Personnellement j'ai envie de croire que c'est des précurseurs quand même, il y a beaucoup de trucs qui sont dits à droite, à gauche, qui le laissent penser. C'est vraiment super intéressant, mais on se pose un milliard de questions et on a que des réponses en énigme et c'est dommage, enfin c'est vraiment dommage ça. Enfin voilà, je pense que de toute façon tout le monde a le même avis à ce sujet et franchement je suis impatient d'avoir la suite, mais voilà, j'ai un peu peur de quand est-ce qu'elle sortira. Je suis un peu inquiet à ce sujet quand même parce que 343 euh, ils sont un petit peu longs à faire les choses quand même. J'espère qu'on n'attendra pas plus de deux ans euh, puisque là, bon bah le moteur ils ont plus à le redévelopper, c'est bon. Alors de toute façon pendant un an j'ai bien compris qu'on va avoir que du multi parce que le multi il est pas terminé, on n'a pas toutes les maps, on n'a pas tous les modes, on n'a pas la forge, on, le, le cinéma il est pété, les modes machinima il fonctionne pas. Donc pendant un an on va avoir que du multi. Vraiment vraiment curieux d'avoir euh, une suite. Et, euh, et puis bon bah la fin, la fin, euh, fin post-générique qui en légendaire est encore plus énigmatique avec les, les voix off. Et c'est là où pour moi on retrouve vraiment l'essence de Halo 4 avec le grand Edith qui parle du Criterion à uh, Despondant de Bayers et puis d'enfermer les éternels. et à la fin ils vont déployer Offensive Bias on est vraiment voilà, sur du pur lore et je trouve ça vraiment trop trop bien et là bah, encore une fois, hâte d'avoir la suite mais euh, voilà, de toute façon c'est ce tout, le ressenti de tout le monde hein. vraiment ce qui est initié par ce jeu et j'espère vraiment qu'ils vont continuer pour une fois sur, euh, sur une intrigue qu'ils ont initiée c'est que c'est super intéressant mais euh, se poser les mêmes questions avant le jeu et après le jeu c'est vraiment vraiment dommage parce que bon euh, pff, on va attendre combien de temps avant d'avoir nos réponses ça fait 6 ans qu'on attend la suite d'halo 5 au final on a la suite d'halo 4 on nous a cancelé à l 5 et puis là il faudrait attendre on sait même pas combien d'années pour avoir la suite ou aux... enfin, la réponse aux questions qu'on se posait avant le jeu enfin, il y a un moment c'est interminable comme attente donc, bon, j'ai pas un avis très original sur la campagne, hein. super intéressante, mais euh, n'apporte aucune réponse, malheureusement. Le fait de tèche Halo 5, comme ça, on laissant un million d'intrigues en attente. Hein. La skill est où, la team, odierice, est où Le la team elle est où Le Resolveable Team, elle est où Atriox, du coup, euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire Alce, euh, on sait pas ce qu'elle est devenue. L'Arbiter, on sait pas ce qu'il est devenu. Euh, allez, vas-y, paye ton DLC, on en reparle dans quelques années. Voilà c'est vraiment dommage euh, et puis bon c'est un peu inquiétant quand on voit le modèle économique du multijoueur qui est vraiment euh, pour moi une, une catastrophe qui est une honte. C'est vraiment une honte le modèle économique de Halo Infinite. Euh, un peu inquiet là dessus même si voilà sur le contenu de la campagne euh, je suis quand même très rassuré pour l'avenir de la licence. Et euh, franchement c'est pas du luxe parce que bon on l'aura attendu cette suite quand même on l'aura attendu un sacré bout de temps. On voilà l'a enfin, donc euh, bon, bah maintenant on attend encore plus la suite. Euh, de toute façon voilà, Lo Infinite on n'a pas terminé d'en parler hein, sur les millions d'interrogations qu'on peut avoir, hein, on, va, on va en faire hein, de la vidéo là-dessus. En tout cas voilà, n'hésitez pas à donner euh, votre avis en commentaire, évidemment si vous donnez votre avis sur des parties qui spoilent la campagne, mettez des grosses balises spoil avec un paquet d'espace s'il vous plaît pour éviter de spoiler les gens pourrait euh, lire les commentaires, ça serait cool. En tout cas, voilà, je, je suis curieux d'avoir votre avis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Des prochaines compilations. Ça, c'est pas ça qui vous manque, croyez-moi. D'ici là, portez-vous bien. Et bien entendu, vive l'eau